C'est pas ça non mais c'est pas Mais c'est une infinie pure. Tu as vu C'était on va pas pas Là, là, là, c est... C est... Allez les jeunes Il y a la à l'heure, donc ouais, on espère qu'il ouais, ça, ouais, ça, bah, permettre un, un peu d'empleur. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est super joyeux, on a du vin chaud, du café et tout. On a aussi un mégaphone, ouais. Tu peux parler dedans si tu veux. Tu peux parler dedans si tu veux. On le partage. Hop, on vous attend. Venez exprimer votre créativité Ah merde T'avais quoi d'autre Ah oui. Mais celui-là, il y a trop de texte. Parce que là, là-dessus, ça va être dans l'écriture. Il n'y a rien qui s'empêche de mettre en dispatch. Oui, et puis tu t'en as on a plein d'affiches, tu peux le faire en plusieurs. Que... on est sur le logo à 10 degrés mais, plusieurs bah, tu veux. mais je... alors moi je propose mais mais toi tu écris bien en fait, Donc c'est à moi qui en oui. fait tu me demandes quel travail je vais faire Voilà c'est ça j'expliquerai pour toi On va y aller à quel âge 49 ah. ans Bah qui techniquement pourrait même déjà jeunes... l'apprendre Ça tirait bien ça, je suis là. Ouais, il y a la retraite, on s'en fout, on ne va pas bosser du tout. 400 ans c'est pas moi, je, veux, je, je pourvois la logistique, mais j'ai envie d'écrire. Oh, ah oui, non mais... Ah non, mais bah attends, tu m'as déjà vu écrire là, ça. Oui <rire> Oui, ben bah, voilà, attends, ça t'en rends. Non, Tiens, où c'est que tu le mets Eh, j'ai écrit, mais... tu le pends. Non, non, mais c'est. Ah, écrit bien, avec ses propres hein. c'est bah, pour C'est ça pour être lisible. Euh, <rire> euh, pour euh, les tâches que les, les, les, les ouais, qu On Juste, indigne, retirez-la est là, indigne,